On est sous des latitudes tropicales, on a toujours effectivement beaucoup de bêtes le soir avec des papillons, des choses comme ça. La LED, elle n'émet pas d'infrarouge, elle n'émet pas d'ultraviolet. Donc on a un phénomène d'attraction de papillons et de petites bêtes qui sera quand même diminué par rapport à un produit classique. D'autre part, ça ne chauffe pas. Donc contrairement, on va venir sur des projecteurs, contrairement aux anciens projecteurs, on pourra les toucher, c'est des produits qui ne vont pas dégager de chaleur. Il y aura de la LED prévue pour l'intérieur avec un classement IP20, mais également un classement IP65 destiné à l'extérieur, Donc pour tout ce qui est humidité, tout ce qui est pluie, euh, voire de l'IP68 pour tout ce qui est LED immergeable. Le gros avantage de la LED et pourquoi ça se démocratise aujourd'hui, c'est que ce sont des produits qui peuvent être adaptés à tout type d'installation. Aujourd'hui sur une ampoule, on aura des ampoules à vis 27 14 tout type de culot. Et effectivement, on n'a pas du tout d'entretien puisque ce sont des produits qui ont une durée de vie de 20 à 25 000 heures, donc c'est-à-dire plus de 11 ans de durée de vie. Avec la LED et avec la, la multiplicité de possibilités, aujourd'hui, on va venir pouvoir faire de l'éclairage indirect, de l'éclairage architectural. On va venir pouvoir souligner un certain trait de caractère d'une habitation grâce à ce type de produit par rapport à leur miniaturisation. Et ça, c'est vraiment intéressant.